Mais la visite pantaya coura pigina, <musique> pantalon, mais qui m'y pièce <musique> li à qui m'y pièce, si Je subranque à à Obre. Un jour, qu'est-ce que tu arrives à la Tu n'as certes à ma maturité. Loup-prince paraît, c'était une Fiat et Bugna. Une carré bleue des pittures et smaltida. À la fenêtre, tout le camp blanc, puis en l'ourette. Tu des cambar plein plein des lou. à outra intéressante la sphère vide, vie des de temps Monsieur suis plurada de l'oussa ou prévivente loura à engager un dialogue éloigné tra la gré magique enthune est dis As-pas la menta Eh, dis-moi un peu as Na merde que les roses passent ici. na bonnes que a à